Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je suis au trail de Landmarno, Une référence dans le Finistère Nord que moi je ne connaissais pas Donc c'est la première fois que je vais faire ce trail Je me suis inscrit hier, donc pas du tout préparé Pour faire ce trail, mais bon j'avais une sortie de 3 heures à faire Donc du coup ça tombe bien J'en profite pour faire cette petite, ce petit trail Et découvrir un nouveau coin Donc c'est super chouette, 27km Normalement ça devrait euh, se faire En peut-être euh, 2h30 environ J'espère Et euh, ben bah, voilà Ça va être chouette, il y a beaucoup de copains on est bon, on est chaud, c'est parti Bon par contre ce qui me fait vachement moins marrer c'est que les chaussures elles sont neuves, elles sont toutes belles Regarde, regarde comme elles sont belles Mais à mon avis, ça va pas durer Ça commence Oh bah voilà, c'est fait. Elles sont dégueu. On peut faire un crochet, hein C'est sympa. C'est sympa d'indiquer collègue. C'est sympa d'indiquer aux On Ah, c'est C'est moi, c'est c'est Bon, au moins les chaussures sont propres. Voilà. <rire> la première blague des organisateurs. Maintenant, j'ai l'arrêt du cul qui sert de gouttière. Ça rafraîchit bien les jambes. Une petite patate derrière. Et maintenant, il faut pas descendre. Donc c'est bien ce pas de s'affaire, là. Allez une joyeuserie bon ça va hyper vite pour moi pour l'instant ça se passe bien allez bon commence à pleuvoir un petit peu un petit crachin breton s'il pleut plus que ça bah, je serai dans la merde parce que j'ai rien pour me couvrir j'ai fait confiance à Monsieur Météo France voilà. mais bon je suis confiant. Bon sinon les descentes ça se passe bien, les montées je ramasse. mais globalement ça va, allez Coucou En oh, on est à l'aise, on est à l'aise. Oh, Allez, merci beaucoup. C'est court. On l'or, bonjour. On va s'attendre. Bon là. bon là, ça devient vraiment dur. Et monter là, je ramasse. les descendre ça va est monter. Vient de passer le deuxième ravito, c'est pas arrêté parce que j'ai tout sur moi et j'ai hâte d'arriver. Bon bah c'est parti, j'en chie en tout, en tout, en tout. <rire> oh ouais, ouais. la zette Oh la vache Oh merde Allez cul à toi Oh, oh. oh. <rire> Putain Et en plus on paye. Bravo à tous, effectivement voilà. On voit oh. de, de nombreux maillots d'épaul, mais aussi de maillots de... Sur ce trail de l -au, près au moulins, moulin, quatrième édition. On lui demandera... Pas le temps, si je l'ai pas, le temps pas là, que tu pourras récupérer. Et voilà c'est ainsi que se termine Ce trail de Landworno Et ses 27 km. c'était vraiment Une très très bonne expérience bien boueuse C'est un trail que je vous recommande Notamment si vous préparez le Menest Trail Ça vous permettra de vraiment vraiment Appréhender les conditions boue Et euh, terrain un peu dégueulasse euh, Je suis vraiment content d'avoir fait cette édition Low finisher au top, on en reparlera dans une prochaine vidéo euh, Content aussi D'avoir vu tous les copains euh, Voilà, Ils étaient vraiment nombreux Merci à tous ceux qui sont venus me faire un petit coucou Et me dire bonjour, ça me fait toujours extrêmement plaisir merci aux organisateurs d'avoir organisé cet événement qui était vraiment aux petits oignons, n'est-ce pas en rapport avec le low finisher moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous inscrire à ma liste de mail pour vous pour recevoir un mail tous les matins à 8h qui se veut soit fun soit inspirant moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo pour, pour vous inscrire, téléchargez le ebook casse conseil pour courir plus vite à bientôt, c'était François, bye bye